Découvrir sa véritable voix, sa vraie voix. Salut c'est Antoine, ton coach vocal, on va parler de ça aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Juste avant, n'oublie pas de te procurer ton cadeau Tu sais qu'il y en a toutes les semaines, clique là-dessous pour découvrir ce que c'est et télécharger tes exercices à la maison. Tu rejoindras ainsi la centaine de chanteuses et de chanteurs qui utilisent mes conseils au quotidien. Une dernière chose, lorsque tu t'abonneras à la chaîne YouTube, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les semaines les exercices et les nouvelles vidéos que nous publions sur cette chaîne.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 fait ça sur trois notes donc je te joue je te joue ça et on fera on est parti Toujours tirer la langue, ah ah ah ah comme ça, le comment était ce son Je suis d'accord, ce n'est pas un son qui est joli à la base. Comme je te l'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos, on cherche à avoir une belle matière sonore et ensuite on pourra l'embellir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 dans la description ci-dessous, sur les côtés aussi tu as d'autres vidéos, il y a plus d'une centaine d'exercices sur cette chaîne. Je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix, ciao